Merci de laisser un message après le bip sonore. Capra. Oui, allô bébé, c'était pour savoir quand tu rentres ce soir. Avec toi j'ai les gimmicks, j'ai le rythme distant comme mes sentiments, ça fait boum boum dans la voiture Sur l'autoroute, t'inquiète, j'en emballe un une, changement de palier, elle est bloquée dans la voiture, résistant à respirer, sa putain de rature Le contrat est raté devant la fermeture, t'inquiète, j'ai roulé vraiment jusqu'à la torture La femme est tard et c'est vraiment une ordure une rare, Tu finiras sur la fiche, j'interpelle le message, tout sera relatif, t'es la femme que je recherche, sans toi je j'ai la flemme, je suis pas lâche, mais je préfère Caroline Prêt à user de ma fortune, elle fait un caprice, rabaissée par la gonzesse. j'aimerais que ça se finisse, ça pas la formule, je suis prêt, je actif, si t'attends la rupture, arrête d'être séductrice. Avec toi j'ai les gimmicks ou j'ai le rythme distant comme ils sont